C'est tout pour l'instant. Et donc, petit soir, Il va se reposer où Il se repose comment Alors, il va se reposer où Il va se reposer euh, sous la terre, euh, dans un lieu... Euh, bah, J'en avais parlé, justement. Euh, auprès de Terazan. Enfin, pas auprès de Terazan, en mode, c'est sa pote, mais pas loin de chez Terazan, qui est donc euh, l'élémentaire de, de, de la terre. D'accord. Enfin, allez, pas, lo pas, loin de, pas loin de là où elle était, avant. Ouais. On dire. Euh... Il va se reposer là-bas, euh, et je crois que j'avais parlé de ce moment-là dans le Lord stone précédent. Euh, mais voilà, donc en gros il est planqué un peu sous la terre. Euh, j'ai oublié le nom de cet endroit, jamais quelqu'un là. C'est une zone dans laquelle on peut on peut jouer dans dans WoW en plus. Bref, j'ai zappé, pardon. Euh, et donc du coup, pour faire un petit euh, flash forward, euh, donc 10 000 ans plus tard, euh, le portail des ténèbres, reliant Azeroth et Draenor, est ouvert par Medivh et Guldan. Tréfonds. C'est juste le Tréfonds Bah voilà, c'est juste bah, le Tréfonds. C'est te dis voilà, Tréfonds. Bah euh, oui, c'est très possible ça. Euh, Attends, merci, mais en euh, 10 000 ans, il a rien fait d'autre, uh, Beswing Mais il était genre claqué. Ça, quoi non, mais, ce non mais, <rire> il, non mais il faut savoir que quand même... Déjà, ils ont, ils ont vécu très très longtemps, les dragons, avant... Euh, mm. Genre, il n'y a pas de chronologie exacte, mais c'est euh, facile... Euh... Quelques milliers d'années et euh, du coup euh, il se repose dix mille ans puisqu'il a été quand même enfin euh, il s'est fait genre quasiment entièrement désagréger son sa chair ouais tu vois ouais c'est chaud donc c'est une petite sieste tu vois c'est comme toi mmh. quand tu dis genre je vais dormir dix euh, minutes oh bordel c'est <rire> nemmel de mort euh... <rire> pendant qu'il est lui il fait des pompes dans sa cellule c'est ça 10 000 ans. il fait des pompes d'attraction <rire> sur du gradure <rire> Euh, donc la quantité... Euh, la quantité importante... Oui Je suis, de... oui, je suis euh, agacée parce que je me demande ce qui, ce qui se passe avec Maligos, moi. Eh bien. Euh, Maligos euh, il reviendra... Euh, après... Non mais genre, il reviendra euh, dans le... Dans le présent, on va dire. Ouais mais ça fait 10 000 ans, on sait pas ce qui s'est passé avec lui. Genre, bah, il a vu s... ça veut que l'a appelé. Le truc, c'est qu'il s'était fait bolosser. Ensuite, euh, euh, Deathwing, il est genre, pas mort, mais ultra faible, et du coup, bah genre il a fait sa vie d'aspect de, de la magie, quoi. Mm. Et genre lui, déjà, il s'est reposé aussi, ensuite, il a fait sa vie d'aspect de la magie. Non, mais tout le monde se repose, là, ouais. Se repose... Ouais, c'est que des glandeurs. Comme... <rire> <rire> Comme les cheminots, là, avec leur grève. Genre... Oh mon dieu, <rire> tu veux pas dire ça mais Non, je déconne, je déconne, je déconne. C'est euh, à l'opposé de mes pensées, ne clippez pas ça. Merci. <rire> il est devenu fou, aussi, Maligous avec la mort de tous les dragons bleus. Oui, alors, j'allais y, y venir justement quand je repars de Maligos. Ok. Euh, donc, la quantité euh, importante de magie utilisée par euh, Medivh et Guldan, là, le, le, le petit duo euh, malicieux, euh, sort Deathwing de son, de son sommeil. Une fois réveillé, euh, le bougre retrouve la trace de son précieux, donc, qui avait été caché par, euh, par Malfurion, on s'en rappelle. Le problème est qu'il euh, ne peut pas en faire usage. Alors, il va falloir ruser. Mais heureusement, ruser, il les très, Et il va pouvoir profiter euh, de créatures qui ont débarqué en masse récemment. Et qui ne sont pas d'Azeroth. J'ai nommé les Orques. Donc, il va manipuler le clan Gueule de Dragon. Qui a un nom qui laissait présager leur destin. Euh, et les motiver à tendre un piège à Alexstrasza. Avant de euh, la servir avec l'âme des dragons. Attends, j'ai pas suivi parce que du coup... J'étais en train de m'occuper des mauvais élèves ah bah euh, qui, me qui me redemandaient des précisions. Qu'est-ce qui s'est passé On est dans le présent, là On est dans le présent. On est dans le présent. Ok, Aliextraza, elle est encore là. Elle... Genre, tout va bien. Alex elle a rien est foutu. Là. <rire> Genre, en tout bah, elle tout ce elle temps, est... Elle, elle a rien branlé. Genre, Elle, elle est non, la lieuse mais... de vie et d'espoir. Elle... Le, le monde, il est en train de courir à sa perte. Dragosa est meurt gelée à la Shining. Maligos, il devient... En... Merci d'avoir spoilé Shining. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe, là Pourquoi elle a rien fait Alors... Euh, je vais essayer de remonter. Pourquoi elle a rien fait dit Elle a pas rien foutu. Elle a planté un chêne magique. Oui, alors non mais alors ça j'en parlerai quand je parlerai des elfes de la nuit. S'il vous plaît, ne mélangez pas tout. <rire> euh... Qu'est-ce qu'elle a fait Mais oui, je, je suis de ouf. Alors Fly qui dit Charles qui suit de ouf, mais c'est mon sens Mais est... oui, elle suit de ouf. Fly, t'arrête de critiquer. Sauf quand euh, on me pose des questions. Mais du coup, voilà, là je me demande. Ok, tu es en train de parler d'Alexstrasza, mais pourquoi l'extrasion, on n'en a pas entendu parler euh, avant ça eh bien c'est parce que bah en fait c'est un peu comme Maligo, c'est à dire que qu'il a... s'est pas passé énormément de choses en fait, entre les deux laps de temps. C'est à dire que t'as dit que le monde était complètement, il courait à sa perte machin, ça c'était il y a dix mille ans mais entre temps ils ont réussi à quand même sauver un peu les... les trucs tu vois, ils ont sauvé les meubles. Mais attends, mais oui tu me disais c'était il y a dix mille ans, ok mais Alex l'extrasat pourquoi elle a rien foutu à ce moment là Mais en... Non mais elle s'était euh... fait bolosser, mais c'était genre juste après leur bolossage. Ok ouais. Non, parce que tu disais que pendant le bolossage, il y avait surtout Sindragosa et Maligos, et les dragons bleus. Bah non, il y avait tout le monde en fait, parce que c'était pendant qu'ils utilisaient l'arme contre la Légion Ardente. Et ah du coup en fait, il y a Maligos, Sindragosa et le vol bleu qui s'est fait euh, exterminer. Ensuite, du coup, ce que je disais, c'était que euh, Neltarion avait euh, utilisé l'arme sur les autres dragons, donc les autres aspects et leur vol. Et du coup, et il les, les, les, il les avait bolossés eux aussi, et ça les avait projetés, machin, tout ça. Ah, mais ils ont tous été projetés en fait Ouais. Et en fait, C'est pour, se... pour ça que le seul dragon qui a pu intervenir c'était euh, Nosdormu qui venait du futur. Ouais, parce que le Nosdormu, du, Voilà. Parce que le, Nordom, le Nosdormu de l'époque était. Euh, bah, il était KO quoi. Il était en train il était de.. de... Dead. de... Voilà, il était... Enfin non pas dead du coup parce que oui, son choix du futur n'aurait pas pu, mais il était quasi dead. Ok, donc on est 10 000 ans après et Alexstrasza a apparemment planté un chêne magique. Oui, enfin alors ça, je vais dire après. Euh, commencez pas à embrouiller les trucs, s'il vous plaît. Euh... En gros, elle a réparé le monde avec Nosdormu et Ezira, et ensuite elle a chill. C'est un peu ça en fait. C'est euh, un bon résumé, Bien. je dirais. Et, euh... et donc du coup, on en est euh, ensuite euh, à l'époque où... Euh... Vu que t'as pas suivi, je le refais vite fait. Donc dans le présent, euh, le portail des ténèbres est ouvert par Medivh -Guldan. Donc ça j'en ai parlé dans le premier Lore Stone, okay. sur la première guerre. Et euh, ce qui se passe c'est que euh, euh, Deathwing voit les orques en fait et se dit hey, « eh mais eux je peux les utiliser vu qu'ils viennent pas d'Azeroth, je peux les utiliser pour qu'ils manient l'âme des dragons pour moi. » Mais il l'a plus Non mais il la retrouve... Alors <rire> c'est vrai que t'avais pas écouté. Euh, en fait ah. il retrouve la trace de l'arme mais... Comment non, je, je, je, non mais je vais relire toute ma phrase ça va être mieux parce qu'en fait il la sent tu vois c'est comme Gollum il sent son pouvoir un peu euh, machin il a tiré oui par mais le... attends toi parce que ça a pas été genre enfermé magiquement par Nosdormo elle a été scellée pour pas que lui puisse l'utiliser il peut quand même la sentir tu vois c'est juste qu'en ouais, gros ouais, il peut ouais là, ouais ouais ok voilà. Mais Illidan, alors c'est qui qui la est-ce que t'as dit oh, Nozdormu il l'enferme magiquement et ensuite t'as dit Oh Illidan il la cache non c'est Malfurion qui la cache Illidan c'est ah ouais, malchanceux mais... <rire> <rire> oui c'est confondu ouais Malfurion non mais c'est des frères donc ça va elle l'a scellée magiquement pourquoi est-ce que Malfurion il a besoin de la cacher bah, c'est juste au cas où parce que c'est l'arme la plus puissante d'Azeroth. Mais, Nozomon, et... il l'a pas déjà scellé, je sais pas quoi. Non, mais il l'a scellé pour pas que Deathwing puisse l'utiliser. Pas que okay. pour que personne ne puisse l'utiliser. Parce qu'il peut pas, en fait, c'est un truc trop puissant. Genre, il y a plus de pouvoir que ce que lui peut manier. Que ce ok, que lui, là, pour l'instant, mais... il fait ok, merci, bro. Moi, je m'occupe de la planquer. Voilà. Sauf que bon, c'est pas, pas une super planque non plus, parce que c'est un peu un boloss, mais, mais j'y reviendrai plus tard quand je parlerai de lui. C'est ça, il dit, ouais, ouais, Illidan il fait des tractions en tôle, c'est quoi cette, est ce truc de Illidan qui fait des, des tractions en tôle Mais c'est parce qu'il est barat, Illidan, c'est tout. Ouais, ok. Euh... C'est tout, littéralement. <rire> euh... Donc, Deathwing, Donc... sans le, le. Voilà. Sans le pouvoir, là, il en peut plus. C'est ça. Il retrouve la trace de l'âme des dragons. Il retrouve la trace de l'âme des dragons. Et euh, il voit donc euh, toutes ces créatures qui débarquent en masse euh, d'une autre planète et qui vont, qui vont pouvoir manipuler. Ce sont les orques. Il va donc manipuler le clan Gueule de Dragon et les motiver à atteindre un piège à Extraza avant, enfin, avant de la servir avec l'âme des dragons. Donc l'arme puissante, tout ça. Donc ça mmh. c'est euh, les orques qui font ça avec. Pardon. Avec Deathwing qui a donc euh, bah, qui manipule en fait magiquement, qui a un peu pris le contrôle d'un pélo, euh, qui est genre un gobelin je crois, et le gobelin qui est en mode ouais machin, vous euh, devriez faire ça et tout. Et vu que les orques sont cons comme des pieds, eh et ben ils le font. Du coup, euh, cette, euh, cette chère Alexstrasza sera enfermée à Grim Battle, qui est donc une instance de cataclysme, euh, et elle sera transformée en poule pondeuse, et sa progéniture quoi, d... quoi En poule pondeuse En poule pondeuse, oui, en, une poule qui pond Okay. Elle pond des œufs de dragon parce que c'est un dragon. Euh... Ah mais elle est pas littéralement une poule. Non, non elle est pas, elle, elle, elle, elle, elle, elle se fait pas, euh... elle s'est se pas, pas, pas fait chip, elle s'est pas fait métamorphoser oui, en poule. Que, je pensais qu'elle s'était fait chip, je me suis dit mais pourquoi elle transforme les <rire> <poule> genre... <rire> okay, okay, elle, elle est en poule, genre le, le le pire BM quoi, genre on l'a tue pas on la transforme mais je sais pas. en poule. Donc du coup elle est enfermée et tout... elle sert juste à faire des gamins. Voilà, Alors elle, est, elle euh... est transformée en dra dragon pondeuse, et ça projette. Voilà. Et sa progéniture de dragon rouge sera utilisée par la horde lors de la deuxième guerre. Donc ça... Mais il l'oblige Oui, il l'oblige. Sinon, il la, okay. il la bute. C'est affreux Oui. Euh, et donc ça, c'est les événements de Warcraft 2, si, avez... si vous y avez joué. Et donc, en fait, je pense que là, vous comprenez mieux pourquoi les orques... enfin, la horde des orques a des dragons. Parce mais que... attends, mais comment des. Ça... Parce que je, je rebondis sur ce que dit Fessel. Euh, on, on parle des orques qui sont quand même un peu teubés. Comment ils arrivent à littéralement capturer une déesse Bah justement parce qu'ils ont l'âme des dragons, donc l'arme la plus mais, puissante. Mais déjà je trouve champ. ça impressionnant qu'ils aient réussi à mettre la main sur l'arme. Mais en fait, en gros, pour, pour la refaire vite fait, il euh, y a Deathwing qui a pris le contrôle d'un cum on va dire enfin ouais qui a pris le contrôle oui, de oui. ce cum il va euh, dire aux orques ouais machin vous devrez faire ça et tout pour être plus puissant pour euh, pouvoir euh, prendre le contrôle d'Azeroth plus vite tout ça enfin des excuses pour dire vous avez dominé le monde mm. entre autres il y a telle arme machin vous pouvez aller la voler le truc c'est que tu vois malfurion il s'y attendait pas du coup il surveillait pas l'arme genre il n'était pas genre les yeux rivés dessus mm. non stop tu vois ça faisait 10 000 ans se disait bon voilà et euh, donc ils ont pu voler l'arme et en fait ils ont pu s'en servir euh, du coup, on... selon les conseils de Deathwing, parce que c'est quand même lui qui a ouais. créé l'arme. <rire> euh... Et ils ont pu, en fait, tendre un piège à Alex ils ont, Je sais plus comment Mais ils pourquoi... ont fait. Oui, voilà, c'est ce que dit être de ld et je suis assez d'accord. Pourquoi ils ont voulu précisément tendre un piège à Alex Traza et pas juste wipe le monde bah Parce que en fait, le truc, c'est que... Euh... Comment dire euh, Deathwing, il... Il pouvait pas. Euh... En fait, c'était encore trop faible et il pouvait pas se servir de l'âme de dragon. Ouais, mais il aurait pu, par l'intermédiaire de son gobelin ou je sais pas quoi, à des orques, euh... bah, obtenir ce qu'il voulait plutôt que juste euh, bully à l'extrasa. Bah, en fait, le, le, le truc, c'est que il, il, il veut. Euh... En fait, c'est vraiment un, un manipulateur, un traître. C'est pas juste un bourrin, comme je disais tout à l'heure. Mmh. En fait, je vous un, un peu induit en erreur en disant ça. C'est plutôt un mec qui, qui manipule. Euh les gens et qui va vraiment se servir de la fourberie euh, pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que là, il veut vraiment juste redevenir le plus puissant. En fait, il a vu que il bah, y avait les orques qui voulaient défoncer tout Azeroth. Lui, il veut aussi défoncer tout Azeroth. Du coup, il se dit, bon, bah, je vais les utiliser tant qu'ils n'ont pas défoncé tout Azeroth. Et ensuite, je les bute et je, je détruis tout. Okay. En gros, parce qu'il faut aussi garder en tête que, vu qu'il est assez faible encore actuellement, si là, à l'heure actuelle, les quatre autres aspects draconiques se battent contre lui, bah, ils vont réussir à le battre, vu que, en fait, Deathwing, sa seule arme contre les autres dragons, c'est l'âme des dragons. L'âme des dragons. Sinon, et puis, donc, Noctemps... est... ah, d'ailleurs qui précise, bah, si elle était pas asservie, elle serait revenue pour lui péter la gueule. Donc, oui, voilà, on va construire à C'est ça, c'est la chef. Pendant ce temps-là, t'as euh, Isera, qui est euh, complètement fond fond. t'as Nosormu, <rire> qui, euh, qui est déjà très, très occupé à gérer euh, toute la, la cohérence euh, temporelle de machin truc, et t'as... Euh... Maligos qui euh, qui fait ses trucs de Maligos. C'est je... pas cool. Moi les français euh, ils aiment parce que, moi, aime non, mais pas, arrivent, parce ouais. que genre elle s'occupent du truc du du rêve d'émeraude tu vois c'est euh, mm. ce truc des gens font con. c'est pas euh, c'est pas la France qui travaille c'est pas la France qui se lève tôt. <rire> <Mon> Dieu. <rire> Bref euh, qu'est-ce que je disais oui donc euh, Alex Traza, la, la dragon pondeuse tout ça. Euh, avec les orques qui vont donc utiliser euh, les dragons rouges qui vont sortir de ces oeufs pour, euh, pendant la deuxième guerre. Deuxième guerre dont je parlerai plus tard, qui introduira euh, des gens que vous connaissez un peu. Du coup en parallèle, Deathwing fait une alliance avec la horde Enerzul pour planquer ses euh, oeufs Andraenor, donc ses de, de du vol noir euh, Andraenor. Euh, parce que du coup, il s'en sort pour se constituer une armée. Voilà, parce que c'est toujours, est, il est toujours le chef du, du vol noir, mais le vol noir, un petit peu, euh, était un petit peu mal vu en fait depuis euh, tout ce qu'a fait Deathwing. Il était un petit ouais. peu euh, chassé et buté à vue par les autres vols draconiques. Du coup, il envoie ses, ses, ses œufs de dragon en, en Draenor avec Ner'zhul qui dirige la horde, tout ça. Donc ça, voir le. Le Stone sur Ner'Zhul. Il y a combien de vols de dragons de Sam Alors, actuellement, il y en a beaucoup. Euh, je saurais pas les dire exactement. Il y a. Euh... Alors attends, il y a le vol noir, le vol bleu, le vol rouge, le vol. Euh... Le vol. Euh... Dizer, c'est quelle couleur Vert, le vol de bronze, le vol chromatique, dont je parlerai dans la prochaine émission. Le il le a qu'il y en a 5 euh, Alors, en fait, ça dépend comment tu comptes, parce que si tu comptes ceux qui sont tous. Actuellement, et avant, il y en a plus. Mm. Euh, le vol chromatique dont je parlerai c'est un peu genre des expérimentations cheloues. Euh, il y en a d'autres, genre les, les... dragons du crépuscule, machin. Euh... enfin Après, en fait, ça part en petits trucs, tu vois. Donc il y en voilà, a 5 qui sont importants et les autres, c'est des wannabes. Voilà, comme les ok Pour faire un résumé. Mais il y en a quand même pas mal. Moins d'une dizaine, mais pas mal. Hum... Euh... Et donc, on en était au vol noir. Oui. Euh, donc, il cache ses œufs en échange d'une aide pour obtenir euh, des artefacts dont Nerzul a besoin et parmi eux, le crâne de Gul'dan. Donc ça, je vous renvoie donc Lord sur Ner'zhul. Euh, donc Nerzul qui a besoin du crâne de Gul'dan puisque c'est un artefact magique extrêmement puissant afin d'ouvrir euh, tous les portails qu'il veut ouvrir afin, de... afin que la Légion Ardente puisse envahir... Enfin, la, la Horde, pardon. La Horde puisse envahir euh, plein de planètes rouge, bleu, vert, noir et bronze. Ouais, ça c'est les cinq principaux. Donc, euh, le souci, c'est que dans le coin nord il euh, y a déjà, parmi les habitants, euh, des grones. Vous allez me dire, mais c'est quoi les grones Eh bien, gro les grones, c'est Grul et son peuple. Euh, ah, les gens un peu teubés là Voilà, un peu teubés et qui tapent très fort. Ouais, ok. Euh, donc, Grul, c'est le chef des grones. Euh, et il est surnommé le Dragon. Euh, il va justement acquérir ce titre euh, en s'amusant à enfiler des dragons sur des épines rocheuses comme des perles sur une ficelle. Et euh, Donc en fait, ça, ça tombe bien pour, euh, pour les gentils, entre guillemets, parce que euh, donc pendant la deuxième guerre, Khadgar, que vous connaissez, qui est donc le, euh, le disciple de, de Medivh et qui est le, euh, un héros alternatif jouable chez les mages, Aleria, qui est euh, une héroïne alternative chez les chasseurs et qui est la sœur de euh, Sylvanas, donc, euh, Windrunner. Euh, Courcevent, je crois, en français, Ouais, course -vent. Oui, euh, Et Thuralyon, qui est un humain euh, qu'on ne connaît pas du tout dans Hearthstone, mais qu'on voit, euh, c'est la grande statue au milieu de, du, de la première choke euh, sur Blizzard World. Quand, tu, quand vous êtes en attaque et que ça, vous arrivez, il oui, eh oui. une grande ça, statue, c'est Thuralyon qui est donc un, un humain euh, un peu important dans la deuxième guerre qui est donc un, un des un des chefs euh, de l'alliance donc euh, l'alliance qui est surtout composée d'humains à ce moment-là okay. euh, donc ces trois-là ils sont envoyés en Draenor pour euh, pour récupérer le crâne de Gul'dan afin de fermer la porte des ténèbres pour toujours de l'autre côté en fait pour la sceller définitivement du côté de Draenor euh, Grul donc il accepte de les aider parce que bah lui il adore euh, tuer des dragons et puis il voit surtout que bah sa, sa planète est un peu menacée par ça et euh, Deathwing euh, voyant en fait sa, sa progéniture euh, se faire euh, se faire décimer euh, il décide de se pointer pour calmer Grul mais euh, il se fait euh, il se fait reboot il se fait défoncer par Grul par Grul et par Khadgar qui est aussi qui est, il faut le rappeler euh, le mage le plus puissant enfin euh, le ouais. mage humain le plus puissant à ce moment là depuis que Guldan et Medivh sont morts, c'est littéralement le mage le plus puissant d'Azeroth. Mm. Enfin, après, euh, après la mère de, de Medivh, mais elle, euh, elle est un peu genre dans son coin à faire ses délires. Et on la voit dans le film Warcraft, d'ailleurs. Est-ce euh, euh... est que le serviteur de Guldan, c'est Grul ab euh, Non, absolument pas. Je pense, okay, avec... Je pense que tu confonds avec euh, Shogal, peut-être. Shogun qui est donc un ogre à deux têtes. Et qui n'est pas un grogne. Donc les grognes c'est les gros trucs euh, baraqués. On dirait qu'ils ont des cailloux sur le dos, euh, tout ça. Ok, donc.. Euh, où est-ce que j'en étais Oui. Donc euh, il se fait défoncer, il se fait arracher ses plaques d'adamantium et tout, et euh, il repart euh, la queue entre les pattes. En gros. Euh.. Après ça te fait euh, reboot. Euh, ensuite pour faire court... Euh, parce que en gros en fait, c'est très très long l'histoire de, de, de Deathwing et ce qu'il en suit. Parce que là en fait c'est que la, la moitié de son histoire à peu près. parce que je viens Salut, faire... WN. Euh, coucou euh, C'est un peu la moitié de son histoire que j'ai fait. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là à peu près. Mais, mais attends, parce que moi je suis trop mais... curieux de non, non, savoir tu... qui est Onyxia tu... qui quand on la joue dit Vous osez défier à la fille mort Et eh bien justement, j'allais y venir, c'est ah. merveilleux comment on est en synergie incroyable. Like. Justement parce que dans le prochain épisode, je vais vous parler de Onyxia et Nefarian, qui sont donc les deux enfants, enfin euh, deux, enfants... <rire> deux des enfants... Nefarian Mes filles Voilà, deux des enfants de Deathwing, Eldemore. Donc je vous en parlerai plus en détail. Euh, et je continuerai sur Deathwing, parce qu'il y a quand même encore quelques petits trucs à dire sur lui. Et là on arrête là, c'est fini Bah là, on, on, a, on a quand même fait genre... Euh, quasiment euh, une heure. Hein. Ok, bon bah au revoir à tous, merci d'être venu. <rire> <rire> non, mais, du coup, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Tandis que je mets cette belle image. Tandis que Didos gagne, quel euh, quel moment parfait pour... Je euh... en série de victoire What <rire> hey, comme quoi, le petit deck, euh... pas mal, hein Mais euh, ça, ça va revenir bientôt, parce que je les vois être tristes. Mais, mais vu oui. que là, on a toute la deuxième partie qui est prête, on a beaucoup de choses encore à vous dire. Je suis sûr que la semaine prochaine, ou dans deux semaines... Euh... Non, mais on continue on... pas, on peut pas genre une petite interlude, là On vous fait ça. Non mais t'es ouf toi c'est archi long, non mais vous avez oublié que Lord Stone <rire> c'est une heure et demie, hein. moi je parle non-stop hein. c'est horrible de parler non-stop. T'as pas parlé du sauvetage d'Alex mais, genre... mais on va en parler après Galandur, <rire> t'as pas compris là quand on une pause Non mais Galandur, Galandur, Galandur, juste un truc, je peux pas parler de tous les trucs de World of Warcraft d'un coup. Genre quand tu me dis, oui mais euh, le puits d'éternité, oui mais le sauvetage d'Alex je, je peux pas d'accord D'accord. Je, je voilà. Donc je ferai. Je dis petit stream marathon. Oh mon dieu. Non. Je change mes decks en fonction de ce que tu dis. Non non non non non. <rire> Alors il y a Noctamasky qui dit je veux un deck dragon paladin pour la prochaine fois. Alors. Oui mais les decks paladins ça marche pas. C'est euh, l'aspect de quoi à la base Naltarion. Alors si j'ai bien suivi c'était l'aspect de la terre. Exactement. Bravo. Moi je veux que ça ne s'arrête jamais mais je suis égoïste. Oh. Mais de Little Death, on reviendra très vite parce que là, fin, au final, on va faire la deuxième partie, je sais pas, quand est-ce qu'on peut faire ça Je sais pas trop. Bah, 22h30 Non mais ce qu'on <rire> peut faire, euh, tu vas faire ce week-end la deuxième partie parce que t'es à Lyon en plus T'es ouf ça. toi T'as cru, cru que ça s'écrivait genre en, en 10 minutes les Mais elle, elle est pas prête du tout ta deuxième partie <rire> Non mais je sais de quoi je vais parler, mais j'ai pas genre, genre j'ai des grandes lignes. Non mais attends, tu mais... prends le train vendredi, tu l'écris dans le train et on fait ça samedi soir. On après mon, émis après émis. mon FTP Asie, tu vois, à midi, tranquille, on se pose, t'es dans la chambre d'amis... Non mais à midi, Charles, elle sera jamais réveillée, déjà. Alors, je ah peux être réveillée, si, complètement, on va se calmer tout de suite. <rire> ça va pas être à cause de moi qu'on n'a pas le deuxième stone Par contre, euh, moi, je suggère que ce week-end, on, on le fasse. On aura un, on aura un bon micro, ce week-end Euh... Alors... Ils sont pas fou <rire> mes micros. Hein. À ce propos... <rire> ok, il faut qu'on en reparle. <rire> bon, en tout cas, on vous dit ça bientôt, ce sera ce week-end ou la semaine prochaine, ou... Voilà. Et de toute façon, euh, n'hésitez pas à poser des questions, déjà, pendant que, pendant que je suis là. Euh... Et de toute façon, vous avez... Euh, la raison pour laquelle on fait les Lurp Stones assez courts, c'est pour les mettre sur Youtube, donc n'hésitez pas à les revoir sur Youtube, Et oui. Pour... Euh... Cette image représente quoi Alors, cette image, qui est absolument magnifique, d'ailleurs, je tiens à le dire, représente, euh, en fait... Attends, je vais mettre en un peu plus gros. Hop Ah Comme ça. Euh, alors... Je saurais pas dire qui est le pélo euh, en bas à gauche Mais euh, en gros... C'est Luc Ok super Mais euh... quoi c'est vert Qu'est-ce que je te dise moi Mais euh, en gros de ce que je reconnais de l'architecture oh, yeah C'est... Euh, merci pour le flow C'est... Euh, là où... Euh, les tréfonds en fait D'accord Mais je peux me tromper C'est peut-être aussi euh, l'endroit dans cataclysme où on l'affronte euh, à la toute fin. J'ai oublié le, le nom du, du, du territoire. C'est un, un gros raid, en fait, euh, où on l'affronte euh, et... Je vais pas dire ce qui s'y passe, mais vous devinez, je pense. Euh, parce qu'il meurt. Okay. Voilà, <rire> <rire> <rire> voilà c'est... Bah, je, je crois que le raid s'appelle l'âme des Dragons, justement. D'accord. Euh... Et euh, la zone s'appelle aussi l'âme des dragons. Je t'avoue qu'ils sont pas vraiment fait chier Blizzard sur ce coup. C'est la tour en orfandre là où il y a Alexstrasza. La tour en orfandre où il y a Alexstrasza... Ouais, bah du coup c'est la tour dans l'âme des dragons. Ça ne pas de bêtises, non C'est la réalité alternative. Est-ce que c'est le rêve d'émeraude La réalité alternative, si j'ai tout suivi, ou ça a rien à voir Pas forcément. Ok. Donc parce qu'il y a, a, a d'autres ouais. histoires de réalités alternatives. Par exemple, il oh y a des réalités alternatives de euh, voyage temporel. Par exemple, toute l'extension... Nosdormu. Alors, Nosdormu et est aussi toute l'extension euh, de euh, Warlords of Draenor est basée sur un voyage temporel et donc un présent alternatif. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait râler beaucoup de gens. Parce que tout le lore, on a énormément de lore dans Warlords of Draenor, mais tout ce lore est faux, en fait, enfin, on s'en cogne. Ouais, que... ouais, ouais, ouais, c'est le vieux trope de... Ah, c'était qu'un rêve, quasiment, tu vois, enfin... Bah c'est pas vraiment un rêve parce qu'en fait on... on... Oui c'est une, une timeline différente Voilà c'est mais... vraiment genre un mec qui se barre dans le passé à un moment et ça affecte toute la timeline. Donc c'est intéressant en soi mais c'est... Enfin tu restes un peu sur ta fin quoi malheureusement. Donc c'est ouais. en, en ce point que ça re rejoint le, le trope dont tu parles. Si vous avez des questions pr précisément sur les dragons vous pouvez vous... Enfin les, les, les adresser à Balkanywest de twitter.com euh... En MP oui, sur Twitter. <rire> <rire> en M2, sur Twitter. <rire> Venez me arroblaze Oh, je me t'as dit <rire> Écoute, j'ai une longue journée. <rire> D'accord, bon. Si vous avez pas de questions, nous on va... <rire> on dire, on... Oui, et Warzone Trainer était Nas aussi car il n'y avait aucun contenu. Alors, les raids étaient sympas. Les raids étaient sympas. Et heureusement qu'il y avait les raids parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose d'autre. Au fait, pour quelle raison il déclenche cataclysme aile de mort alors, il déclenche le cataclysme parce que il est vénère. <rire> en gros, j'ai pas vraiment de meilleure euh, explication. Il y avait genre trois derrière. Oui, il y en avait trois. Il y avait Cognefort, il y avait euh, le, euh, la citadelle des Flammes Infernales et celui entre les deux là avec euh, avec Bidule. J'ai oublié, mais euh, voilà. World of Garnison, ouais, c'est un peu ça. Euh, oui, bah, en fait, c'est parce qu'il est énervé, elle de mort. Il casse tout, enfin ça, ça rejoint un peu l'idée de Non mais ouais, euh... non mais en fait c'est un peu Kylo tu C'est ça, c'est ça, c'est le mec un peu émo-torturé. J'arrête avec mes comparaisons, <rire> j'en ai fait 5. <rire> non mais c'est bien, ça illustre. En fait c'est bien parce que tu comprends bien ce que je veux transmettre, donc ça me rassure. Et c'est Eh mais je euh... suis hein, je suis tout ce que tu dis. Mais j'ai jamais dit le contraire, c'est Fly qui t'accuse pas moi. Rappelle-toi. Non mais apparemment, apparemment elle, elle était pas... Disais... Elle, elle faisait On une en game en Big Dragon ou pas j'ai rien suivi de l'histoire après FT pour ne jamais avoir joué à WoW, donc ces rendez-vous c'est bien sympa. Eh bah ben, écoute, merci. ça fait plaisir parce que moi je ne connais rien du tout à WoW, et maintenant euh, je peux me la péter, parce que euh, je connais plein de trucs grâce à la Tu peux, tu peux frimer en dîner mondain. Exactement, que oui. j'allais quand même trouver par SMS à 3h du matin pour lui demander des trucs que j'entendais dans Hearthstone et qui m'interrogeait. Oui. C'était sur, uh, sur quoi C'était sur Dalaran Oui c'était sur Dalaran, genre <rire> « Hey c'est quoi Dalaran ?» mais il était 3h du matin quand je, sais, oui, je <rire> Euh, sont les... Les dragons de terre. Alors les dragons de terre, je suppose que tu parles du vol noir, donc le vol de, de Deathwing, enfin de ouais. Neltarion. Neltarion. Donc ça en fait c'est ce que je disais sur la fin, c'est que en fait après la trahison de, de Deathwing du coup, euh, et après qu'il ait cassé euh, toute la terre et qu'il qu soit parti en sommeil pendant 10 000 ans, en fait pendant ces 10 000 ans les dragons noirs étaient très très mal, très, très mal vus par les autres euh, vols. Et ils étaient un peu chassés, à vue, et tués à vue en fait. Du coup, ils, étaient... ils essayaient d'être un peu reclus, mais ils se faisaient un peu bolossés. Ils essayaient de survivre oh, comme ils pouvaient. En fait. C'est peu... ton, ton, ton patron qui a fait de la merde ouais, et qui prend mon C'est vrai, c'est horrible. Ok. Et, euh, bon. ils, ils auraient dû faire un syndicat. Bref, pardon. <rire> <rire> non mais si, c'est vrai. Nous, euh, les pauvres, ouais. Je suis... Les pauvres. Ouais. Genre, c'est pas de leur faute quoi. C'est ça. Bien, alors vous n'avez pas l'air d'avoir d'autres questions, donc euh, on va vous. Ah si, alors il y a Little Death qui dit il y a des trucs que je trouvais aberrants dans vos, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je m'imaginais pour la suite, alors là, avec des explications et tout, je comprends mieux. Ah, ça me fait chaud au cœur. Bah, ça fait plaisir parce que Balka euh, travaille beaucoup sur Sailor Stone. Eh oui, genre euh, quand je suis au taf, euh, j'écris. <rire> ouais, ouais, parce que moi j'ai les mains dans les poches, mais c'est vrai que Balka il prépare quand même un minimum. Euh... Et la seule euh... chose que je connaissais dans WoW, c'était une vidéo d'un paladin courant dans une instance entourée de dragons et dire à la fin, au moins j'ai du poulet. Alors oui, c'est... Ça, c'est euh... Leroy Jenkins. Voilà, oui. exactement. Et donc, c'est Leroy Jenkins dans euh, une instance où il réveille euh, des dragons noirs, enfin des dragonnets noirs, vu que c'est des bébés. Et en fait, ça, ça rejoint ce que je dirais plus tard sur Neltarion... Euh, pas Neltarion, putain. Euh... <rire> putain, je les confonds, ça y est. Onyxia et Nefarian, pardon. Mm. Ils ont tous des noms euh, identiques, là ça me saoule. C'est la première fois que j'essaie de couper l'émission. Du... <rire> non, mais tu peux <rire> pas couper, de toute façon j'ai lancé une game donc il faut attendre la fin dans tous les cas. Et du coup, je finis brièvement euh, ça donc j'en. J'avais parlé de cette petite anecdote au moment où je parlerai d'Onyxia euh, et Nefarian parce que c'est du coup dans le donjon, euh, dans un des donjons où on les, les affronte donc le bas du pic Roche Noire. Et vous connaissez le pic Roche Noir si vous avez fait les aventures Hearthstone car on affronte. Euh... On affronte Onyxia aussi ou c'est juste Neltarian euh, euh, Panel Tarion, putain, Nefarian. On affronte Nefarian et Onyxia, ouais. Ok, donc voilà. UBRS, voilà donc euh... Upper euh, Blackrock uh, Spire. Alors, il y a Aderbal qui propose, enfin qui dit c'est un fake, il l'a révélé il y a 3 ans, c'était un truc préparé avec sa vidéo. Oui, la, la ouais, vidéo de Leroy Jenkins, c'est un fake, enfin euh, c'est un, un personnage quoi. Mais ça reste drôle. Il y a. Euh, LD qui dit ça se voit que c'était bien travaillé en tout cas c'est plaisant oh. à suivre notre, notre duo fonctionne bien il dit oh. courage pas le cas pour préparer la suite pour ce week-end donc <rire> <rire> c'est charmant notre duo fonctionne bien ok l'autre la, non mais la vidéo de fond, on tape. mais toi tu joues en fond nous on <rire> parle, tu vois. mais je sais <rire> hey value <rire> on se demande pour <rire> Je me souviens bien de vous il y avait des dragonnets partout donc ils ont dû recommencer à procréer ok euh... Mais qui dit les dragons féeriques. Quid 2. Bah, bah en fait c'est des dragons qui sont venus d'un peu de on sait pas où. Mais alors ça du coup c'est un, bon, euh, un bon moyen de d'aborder un sujet qui est... Euh, Hearthstone commence lentement à développer son propre lore annexe qui n'est pas en train de, de nier ou de réécrire le lore World of Warcraft mais juste d'ajouter des pièces là où il n'y en avait pas sur, euh, sur World of Warcraft parce qu'en fait bah Hearthstone peut se payer le luxe d'apporter par exemple des légendaires, enfin sous la forme de légendaires, des personnages qui sont creux en fait. Enfin, ils n'ont pas d'histoire, c'est juste genre euh, euh, Bidule euh, euh, cher, euh, cherche, euh, pas, cherche trésor, euh, le roi des kobolds, et eh ben euh, il n'existe pas d'en haut, du coup, on va juste euh, le, faire, euh, le faire dans Hearthstone. Ils font ça... Et peut-être que ça va arriver ensuite, non Peut-être qu peut que mettre... ça va arriver dans WoW d'ailleurs, on ne sait pas. Ou dans Overwatch, qui sait <rire> <rire> Ou dans Overwatch. Et euh, mais en fait, ce qu'on peut voir un peu, c'est euh, dans... avec Heroes of the Storm, et oui, ce jeu existe, il euh, y a par exemple, j'ai oublié son nom, mais l'elfe le, la... de la nuit qui sera un personnage à to... un personnage alternatif pour les druides, je crois Ouais. Et qui va arriver donc avec la nouvelle, euh, la nouvelle extension de Hearthstone qui est jouable dans Heroes of the Storm depuis deux mois, je crois, un truc comme ça. Et en fait, elle est apparue nulle part dans Heroes of the Storm, elle était créée pour le jeu. Et du coup, ils vont la. Maiev. Ils l'ajoutent aussi. Euh... Ah, Maiev Non, Maiev, c'est alternatif pour les voleurs et elle est très oh importante. Et j'en parlerai quand je parlerai de Illidan. Et. Euh... C'est de Little Death qui disent n'importe quoi, hein. moi je ne fais rien. Oui, j'avais vu, t'inquiète. Parce que je sais qui est Maïev en plus. Oui. Bah vrai. voilà, tu dis n'importe quoi de Little Death. Merci, bah bravo. Bravo. Nous, on dit tout. Sachant que c'est <je> celui <rire> qui nous avait complimenté il y a genre deux minutes. Oui, parce Alors... qu'en plus, enfin, euh, il y a aussi Fessel qui nous dit que merci beaucoup, c'était super chouette. Merci. Et Noctama qui dit j'ai pu apprendre beaucoup de Deathwing, merci. Et ben de rien, moi ça me fait plaisir. Et, euh, et c'est ah. bon d'être fini parce que Deathwing n'est pas encore mort, là où j'en suis. Donc euh, voilà, gardez ça en tête. Euh, Maiev, la heureuse de Warcraft. Ouais c'est un peu ça en fait, c'est un peu la même genre Est-ce que c'est prévu est... de faire un Lorestone sur le Bois Maudit pour la sortie le 12 avril Bah je t'avoue que le Bois Maudit il n'y a pas grand chose à dire. Donc en gros l'extension la, la, de Hearthstone qui va venir va porter sur les principalement sur les worgen et sur la, la ville de, de, de, de Gilneas ou Gilneas, je jamais su comment on prononçait mais c'est une ville dont vous avez entendu parler si vous avez joué avec ou contre des voleurs des rois parce que euh, l'elfe qui a comme combo de piocher deux, euh, deux créatures vous dit euh, There once was a man from Gilneas. Et donc, ah oui voilà, Tu vois, tout se recoupe. Gilneas. Voilà. Euh, et du coup, en fait, il parle de cette ville qui est euh, une ville avec des warguns. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire sur eux. Enfin, il y a quelques trucs à dire, mais pas, pas grand chose. J'en parlerai peut-être euh... En vrai, on pourrait se faire un gros stream du 12 avril, genre avec l'or sur, euh... Euh, sur. Pas le 12 euh... parce que le Ma 12, les gens euh... vont pas être stables, poète poète... Et euh... je serai à Paris moi, donc si tu veux qu'on fasse à Paris ah. tous les deux. Et eh bien, écoute, euh... on je, sera le 13 que... je sais pas si ça va être possible. T'as un micro Oui, j'ai un micro, mais je sais pas si ça va être possible que tu passes. Enfin bref, on va organiser on ça. On verra, on verra. 13, dans tous les cas. Ok. Euh... Bah, non, mais j'en parlerai après que l'extension soit sortie, au pire, de toute façon, on n'est pas à 5 jours près. Et euh, oui en fait c'est une zone qu'on connaît seulement si on a joué euh, Wargun dans World of Warcraft, sachant que c'est la race la moins jouée, parce qu'elle est, est nulle, enfin elle a, elle a aucun charisme, et c'est un euh, truc de furie, euh, et euh, il faut jouer côté alliance, et côté alliance c'est nul, donc euh, voilà. Tout ça pour dire que c'est normal si vous connaissez pas trop l'histoire de... de trucs. Lunara, Lunara. merci. Ouais. Unité de War 3, ah bon Elle était dans Warcraft 3 comme Hoger, il n'y a pas grand chose à dire, mais j'adore ce qu'il fait dans WoW. Oui, alors, Hoger, euh, l'ardeur dont j'avais parlé euh, hier, pendant mon stream euh, World of Warcraft avec Fly. Je pense que j'en parlerai quand je ferai un peu un, une compile de... mais <rire> Je t'en prie, une compile de, euh, de, de cartes euh, où il n'y a pas grand chose à dire, mais on peut en parler vite fait. Genre Hoger, euh, euh, pas Leroy Jenkins, vu que j'en parlerai, Mister Boom... Euh, Antonidas, vite fait, Varaxus, mmh, mmh. euh, Van Cleef, Lilian Voss, Voss, euh, Nice. Barnes, euh, ce genre de, de, de personnages, Bran aussi, peut-être, Enfin, toute la Ligue des Explorateurs. Nous euh... sommes la Ligue des euh... Explorateurs! explorateurs alors, Fessel dit pas merci pour le live d'hier d'ailleurs, ça m'a donné envie de reprendre WoW alors que j'ai arrêté il y a 5 ans. <rire> alors, j'ai l'impression qu'on a <rire> fait cet effet à beaucoup de gens et euh, du coup désolé. Mais Sachez qu'en plus euh, il y a quand même plusieurs personnes qui jouent à WoW sur le serveur donc on a vols j'ai cramé Discord en train de jouer à WoW la oui, dernière fois. Bah, il y jouait pendant le stream d'ailleurs. Euh, et euh, ah en bah, vrai il y a aussi Yellow qui s'est mis je crois et du coup... Et fin... et oui, enfin moi j'y joue un peu par intermittence. Euh, je joue pendant quelques mois, j'arrête pendant quelques mois etc. Donc euh, venez, venez faire les nerds euh, voilà. sur, le, sur le Discord. Ah sur ouais. hein. la guilde Sosu. Et n'hésitez euh, pas, si vous êtes euh, du bon niveau, donc euh, pour l'instant pas très haut, mais euh, si jamais vous voulez qu'on fasse des, des groupes euh, ensemble pour faire des donjons, parce qu'on va beaucoup spammer le, la recherche de donjons pour Tain, euh, monter de niveau. Donc euh, si jamais vous voulez faire ça, euh, on a besoin de DPS parce que euh, Fly joue healer et je joue tank. Donc voilà. Toujours est-il que, euh, voilà. <rire> euh, euh, merci beaucoup. Ça fait non, 20 <rire> minutes que tu vas arrêter le stream. Non, je vais pas l'arrêter, mais tu vois. Pas. Non, non, mais euh, conclure, euh, oui. Ah, oh, non, on aurait pu terminer on... pour passer sur, sur des Farian, sur mon Rochefort, comment ça, ce sera pour la prochaine fois Oui, ce sera pour la prochaine fois, mais on en avait parlé en non. plus, on a organisé ça. mais très bonne question, carrément dure, nous sommes sur le serveur Ijal, voilà. Donc Ijal comme le mot Ijal dont je parlerai un jour, dont je parlerai dans pas très longtemps. Moi, j'essaie ah, plus de boucler cette émission, hein. Non, non, alors, du coup... <rire> vous... La meuf, elle est dans sa cuisine <rire> je, te... <rire> <rire> je suis partie <rire> Elle est sortie de... C'est Nas comme serveur. Mais c'est pas Nas comme serveur, c'est le serveur le plus peuplé. T'as forcément des gens avec qui jouer. C'est pas naze. Ret retourne sur Casmodan où il y a genre deux pélos qui se battent en duel. Euh, bref, <rire> on va finir ce stream parce que j'en peux plus. Euh, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes de personnages en particulier, si vous avez des suggestions, si vous avez quoi que ce soit d'autre, euh, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour cela, oui, oui. vous pouvez accéder au Discord, que Charles Salmessi vient de linker sur le chat. Nous sommes une grande communauté de joyeux lurons. C'est bien dit ça. Euh, oui, c'est vrai, non mais est vrai. On est gentil. On est gentil, on, on est, est marrant, venez. Pff, on alors. Est... Bah si, on est marrant un en peu fait, quand même. Euh, ouais, vite fait. On est euh... de gauche et oui. on est sympa. Oui, et euh, venez, on accueille les meufs et on aime les meufs parce que on a envie qu'il y ait plus de meufs. Donc invitez vos copines cool aussi, ah. ce sera bien. Euh, on a un tipeee aussi comme Flyaya vient de, vient de le linker, balancer quelques euros, ça nous fait toujours plaisir. Quelques petites pépettes. Quelques petites pépettes pour les gens qui hein, préparent oh. les émissions et font du montage et tout. Voilà, et du coup en euh, parlant de montage, on a un YouTube. Oui, on a un YouTube. Et les d'as, on en a parlé, donc euh, voilà. Voilà, parfait. YouTube où vous pourrez retrouver les anciens lorçons. Exactement. Et pas voilà, mais pas que, également des montages euh, Overwatch, comme par exemple euh, un montage incroyable sur la meilleure Winston du world. Oh mon dieu, mais tu as pas mon sur cette vidéo, quoi. Mais elle est euh, géniale. Genre... Elle a un an, cette vidéo. Quoi. Oui, elle a un an. Maintenant, mon Winston, je le sors en rank, toi. Mais il est, mais il est très bien, ton Winston. Mais comme ça, on peut voir l'évolution, tu vois, en regardant ah bah, les streams, Sot. Ouais. Euh... <rire> Sauf que, ça. que tu joues pas tant, en fait, donc je dis rien. Bah, enfin euh, je fin, dis... le rank avec Sot, ça m'arrive de temps, quoi. pas pendant les scripts. Bref, bref, Bref. donc venez, voilà. mais elle est merveilleuse cette vidéo, oui, mais oui alors, voilà. mon ego <rire> pense non. autre chose. Non mais il y a oui. aussi un merveilleux duel Hearthstone entre Charles et moi où euh, je Genre. joue mon ouais. deck shaman euh, qui me tient à cœur. Bref, venez en tout cas, qu'est-ce que tu linkes euh, Je pense es que c'est la vidéo de... de Winston. Oh bordel. Vu la durée ça m'a l'air d'être la vidéo de Winston, oui c'est la vidéo je de Winston. Ok. Eh ben Noctama vient arriver sur le Discord, donc bienvenue Noctama! Et, et Encore euh... une fois, invitez vos copines cool, s'il vous plaît! Voilà, et on vous souhaite donc une bonne soirée, et pour la suite du Lorestone, Stone, on vous tient au courant sur le Discord et sur le Twitter. Euh, surtout sur le Discord, on passe bah, surtout par Discord. Oui, on est beaucoup sur Discord. Et, euh, et voilà, en espérant que ça vous ait plu, et en vous souhaitant euh, une, un bon début de soirée pour beaucoup, vu l'heure qu'il qu est. Le prochain stream, le prochain les... stream ça va, va être. C'est ça. Samedi matin, euh, free to play, Hearthstone, Asie pour euh, Road to Legend. D'accord, bah vous retrouvez Diddles à ce moment-là avec euh, le petit déjeuner, comme d'hab. Voilà, les croissants. Oh, voit jamais Didels. ce stream parce que je dors. <rire> Bonne soirée D'Idalce, merci. Salut euh, Yellow On se retrouve bientôt. Des bisous tout le monde. Bisous Ciao.